Mesdames et messieurs, je dirais à nous pas faire une réflexion sur dans le pays d'Haïti, sur la situation a passé dans le pays. Et titre que nous parlons, je dirais, c'est surtout Haïti dans l'impasse, mais Haïti capable de développer. Et lorsque nous faisons l'analyse de la situation pays, pays, personne ne nous dit dire que ça va aller bien. Parce que nous connaissons que le pays a il là, et bilan c'est kidnapping. Et C'est banditisme, c'est gangstérisme, c'est toute bagarre qui n'est pas bon dans le pays, que il y a de, de, de ça dix ans, il y a un monde qui dans le pays sans problème, qu'il y a la route bloquée, et le dollar a monté sérieusement, et pas gagné un Parlement, pas gagné un Président, il y a un Premier ministre qui est nommé par un Président qui a tué au pouvoir, donc ça fait longtemps, longtemps que nous n'avons pas joué à une situation Tel quel dans le pays d'Haïti, dans la façon que nous vivons. Mais est-ce que c'est euh, est une fatalité? Ce n'est pas une fatalité. Mais ça c'est une fatalité, même avec quelques pays qui que vivent qu dans certains pays dans le monde entier. Tel que par exemple Venezuela. Venezuela est en crise, mais qui crise que Venezuela a Venezuela est en crise parce que les Américains, avec d'autres pays européens, il faire en sorte pour capable de pénaliser l'économie Venezuela parce qu'il y a un certain homme qui est le Maduro. M. Pablé prend l'ordre de la grande puissance, et il veut dire que j'ai dans le style socialiste que j'ai qu'il veut Il veut faire payer ça. Haïti également est capable de payer et fréquentité, et Jovenel Moïse, n'a mêmes même il pas dit que les effets fréquents, parce que Jovenel Moïse était soumis un petit peu au dictat des grandes puissances telles que les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, qui peut résister aux États-Unis? Donc, c'est les mêmes qui puissent économiques mondiales. Ils dépassent de plusieurs coups l'autre pays qui viennent après les tels que la Chine, par exemple, même si la Chine fait un pile de développement économique, mais soit fait comparaison entre les États-Unis et la Chine ou même la Russie, donc les États-Unis, défensez-vous ces Mais Venezuela, pour revenir avec la question du Venezuela, Venezuela, comment là, comment été pénalisé Il est pénalisé par le fait qu'il a bloqué le gaz du pays-là. Haïti, même, dégradé un petit dossier dans la question pétro l'économie et Tout le monde est bloqué, Haïti par un jeune gaz suffisamment pour le capable pour vendre que le un crédit de 25 ans et puis et, et, réinvestir la chance à eau dans la production et puis dans, dans, dans, dans l'investissement pays. Donc, c'est possible, c'est ça, Haïti est perdu, parce que les grandes puissances ont bloqué le pétrole vénézuélien. Peut-être que la situation capable de changer par le fait que, la qu crise mondiale du pétrole, le prix pétrole a commencé à pélever et qu'ils ont besoin et, là la Russie bloquer le un petit peu partout et, vers les pays et, de l'Ouest, les pays occidentaux, et après retourner vers les pays de, de l'Est et, et d'Asie du Sud-Est, tels que par exemple la Chine, et la bonne pétrole à la Chine avec d'autres pays asiatiques, l'Inde, etc. Eh bien, ça veut dire que quand il y a là les pays européens, que ce soit européen ou bien Amérique, capable de tourner vers le, Génard, vers le Venezuela, côté que le pétrole est en abondance dans le pays. Et même dans l'Iran aussi, il y a cotisé l'Iran pour eux, si on capable de le pétrole dans le pays. Mais qu il y a, qui fait que le est aggravé dans le Venezuela le fait que le Venezuela vient pas qu'un dollar pour capable de faire échange international. Peut-être que ça n'a pas arrivé tellement avec la Russie, parce que la Russie a des ressources énormes dans la et la Russie a d'autres partenaires, sont en puissances dire quand même. La Russie a d'autres partenaires internationales avec nous, qui sont capables d'acheter pétrole palio, mais Venezuela n'a pas de chance Ce Il fait que quand a là, Bolivar, la monnaie est du Venezuela, bolivar les villes perdu euh, des centaines et des centaines de pourcents la carrière et même dix mille mille pourcents que par exemple un dollar et, et, et bolivares euh, de euh, venezuela comparé avec un dollar américain c'est 5 millions de bolivars donc 5 millions de bolivars s'il pas pire même euh, c'est aussi donc imaginons avec un gagne de dollar qui sont acheté donc on va l'acheter un petit bagaille 5 millions, donc ils sont en pile Donc, il fait que qu'on y a là, et, au lieu de ne compter pas une goutte ou un dollar, etc., le ne au pas 500, pas des billets de 500, mais des billets de il Même pas les billets de 2000 également, la Bolivar, de, ouais, parce que on gagne dollars, il faut compter 5 millions de, de, de, de Bolivar, donc c'est qui exagère. L'autre pays qui a subi une grande crise également, mais ça, c'est par rapport avec les, les guerres, des pays sao tels que par exemple le Yémen, le Soudan du Sud également, qui a subi grand grand perte parce que c'est des pays pauvres qui il a subi des pertes par rapport avec des guerres que il a gagné dans le pays. Et en plus, famine également qui a ravagé les pays sao Donc, qui fait que qu'on sommes là les pays saôts. Mais, pour l'un qui est en Haïti, on a besoin en Haïti, pour l'un qui, qui, qui est en Haïti, qui fait que les pays capable de ravager un peu plus, c'est le fait que, par exemple, le phénomène de kidnapping de gangs, qui fait que la police est assez faible pour être capable et, et maîtriser les questions de gangs. Et la police n'a pas suffisamment de monde et de, de, de monde et, et enseigné pour être capable et qui mieux entraîné, qui est capable de correspondre avec gangs, gangs gros armes, et puis gangs a a recevoir des armes et des munitions de la part de certains politiciens, d'hommes d'affaires vers le sens dans le pays qui est financier et puis il y a un pays qui vient de dans le sens que y a un pays les est un prend des histoires partout dans le pays et si c'est cela, c'est la meilleure, si c'est cela, c'est pas un petit route que un vaste côté, n'est pas un pays qui en charge, il y a de grandes entreprises qui sont dans le pays, surtout pour sortir la plaine, pour vivre la plaine, pour sortir dans centre-ville, et pour vous arriver à la plaine, c'est la technique des plus grandes entreprises industrielles dans le pays. Donc, nous avons censé a, contrôler toute zone zones là ça. Donc, il fait que nous avons là, a fait des recettes, et si on, on, si on voulait faire commerce, on est obligé de faire des affaires avec eux Il y a plusieurs gangs qui ont discuté les terrains pour que capables. C'est une question de l'argent qui motive Ce C'est pas une question de de, de, de, de, de, de forces de pouvoir, non, c'est en question de l'argent et, et plus sur contre les, les territoires, plus ils sont capable de faire une de la part des grandes entreprises qui installent bon, les grandes entreprises à eux sont obligées de faire et, et, travail avec et, Monsieur et, bien entendu, pour être capables de <rire> survivre, donc qui grimpe là dedans et, et qui n'est pas capable encore, qui fermer entreprises, il ils ont délogé dans l'autre pays tel que c'est le ou bien tout le monde encore qui, qui a installé dans les petits pays de la Caraïbe, comme la Dominique, ou bien l'autre pays qui, qui fait appel à eux Donc, le pays d'Haïti, s'il la continue sur point ça, n'est pas suivi d'une grande crise. L'autre question de crise qui n'a pas percé dans le pays d'Haïti encore, c'est le fait que une crise de famine. Heureusement, bon Dieu, toujours avec les Haïtiens c'est que le pays assez, y a un pays, et malgré que dans le monde entier, en pile côté, il y a un de, de, manque de, de, de la pluie, il y a un de, de, de, de, de sécheresse, mais Haïti, son côté, l'appui est toujours appelé. Mais le problème, c'est que les Haïtiens perdent du engouement pour pouvoir parce que par le fait que, par exemple, en pile côté, il y de pile production, telle que dans le Grand-Dans, dans le Sud, ou bien dans et la zone et, et, et plateau central, Nous venons au nord, nous faisons un peu de production, mais le fait que le pays a, le producteurs qui pays a, marchandise les marchandises, est là le ving, Parce que les producteurs ne peut pas faire de production, nous consommons, donc, nous ne savons pas qu'à entrer dans le pays Par exemple, toute marchandise qui sont dans le sud-sud-est, grand-dans, pour entrer dans le pays a, nous faisons face avec le qui est bloqué, donc, ça veut dire que pour nous, avons là, nous n'avons pas intéressé, il y a perdu la production, il n'y a pas de vendre il n'y prince pas etc., etc. Nous n'avons également pour de dans la cité, il est passé par l'autre côté, il va passé juste dans, dans le plateau central, après ça, nous peut entrer par le prince Donc, son perte d'argent, et puis, les marchandises, que ça eu, avant même qu'il arrive sur place. Donc, il fait que le pays, s'il continue à se penser, il n'y a pas de qu'il fait. Et pour sécuriser le pays. Et la façon que elle doit sécuriser deux ben ça qu'on peut passer, c'est que, pour une crise de famine dans le pays, le dollar a augmenté de plus en plus, ce qui fait que le dollar a augmenter parce que la production du pays n'a pas marché. Les espaces n'ont pas entré dans le pays, par le fait que il y a et, et, et, tout le monde peut entrer dans le pays pour ne pas kidnapper, parce que c'est le kidnapping qui a parlé, et le dollar a pas suffisamment. Le gaz a augmenté il faut a un dollar acheter gaz pour faire payer le à parce que le gaz à est le même qui fait tout le bagage marché, peut que par exemple, l'électricité, pour le il dollar pour acheter gaz, etc. Si vous avez un par exemple, qui a un groupe pour vous pouvez faire l'autre soude, faire le gaz là vous pouvez gaz à il faut un dollar pour acheter. Donc, il fait que le pays est capable d'entrer dans une crise très aiguë à cause de la situation ça, s'il continue. Le dollar et la banque de la République d'Haïti mettent à 114 gouttes, le pays est passé à 118 gouttes, mais ça, c'est sur le plan formel, ce qui fait que le même heureusement que le plan fixe et imposé à une série de bureaux de change et d'autres banques, et pour être capable de dollars comme ça, lorsque par exemple, Diaspora a voulu l'argent, il obligé obligé de bailler comme ça. Mais en parallèle, bon commerce parallèle qui est énorme encore. C'est ça que nous, est les commerces informels, là, les mêmes. Et les plus raides encore, parce que le dollar, en ce moment, il est monté à 130 gouttes pour un dollar. Il est monté à 140 gouttes, même le dernier semaine, il est monté à 150 gouttes. Donc, c'est le commerce parallèle, le commerce informel. Ça veut dire que dans 6 mois encore, le dollar, ça va monter à 200 gouttes. Imaginons, vous gagnez 200 gouttes pour 1 dollar américain qui sera acheté. Donc, avec 200 gouttes, 1000 gouttes, vous êtes capable de manger même pendant, pendant une semaine même. 200 gouttes, ça fait 200 dollars haïtiens. vous divisez 200 gouttes par 5, vous 200 dollars haïtiens, ça veut dire que vous avez gagné l'argent, vous êtes capable de manger assez, par exemple. Mais bon, on n'a pas même besoin de commencer par le prix les marchandises qui augmenté par rapport avec l'eau, qui a augmenté par rapport avec les produits qui viennent très peu en abondance dans le pays, qui fait que est à la prix augmentée. Donc, nous sommes capables de vivre une crise très aiguë dans le pays d'Haïti. Si pas gagner des efforts qui fait dans ce sens, le premier effort qui le fait dans ce sens, c'est maîtriser l'insécurité dans le pays pour la police puisse agir beaucoup plus parce que la police gagne malgré les moyens, gagne, c'est une question d'organisation que pour faire, faire pour faire pour capable de mieux maîtriser la sécurité dans le pays. C'est pas une question de effectif d'hommes pas assez d'hommes mais c'est une question d'organisation. Lorsque Nagovle voulait au fait et il avec très peu de moyens ou bon chat avec tactique pas quitter et, et information infiltrée parce que Nagovle est très bien renseigné de qui cap passé au sein même de la police, faire une sorte de, de, de, de, de inspection au niveau même de l'intérieur de la police-là. Vous connaissez, par exemple, si y a des informations qui sont infiltré qui sont sorti en dehors de la police, puis vous avez des bandis que vous avez préparé. Bon, donc, e, ça veut dire que vous avez là et vous avez bien préparés vous êtes capable d'entrer de dans la maison eh, eh, bah, eh, et vous avez un groupe de bandis à infiltrer, voyons, c'est le monde qu'on y a là, qui est pour capable de donner des informations pour qu'on est comment y'a peut le casé. Par exemple, y'a un côté illégal qu'on y va faire cette fête du côté, infiltrer aussi le monde qu'on y a pour qu'on est lorsque y'a pas faire, cette recette dans tel ou tel endroit, tout ce qui est bien, y'a arrêté, et puis qu'on y a là, y'a mettez, en état, en état de nuire. Donc, voilà. Donc, pays est capable d'y donner un bon et façon pour capable de sortir dans l'état que a là, parce que Haïti, c'est même dans le monde entier, c'est deux années de COVID, depuis 2020, 2021, on a année de COVID, pour ne pas non dans 2022, timidement, le monde commençait à reprendre la seule chose qu'on y a là, entre la Russie et l'Ukraine, qui fait en sorte que l'économie économie a un petit peu au ralenti, mais nous, un de vie qui commence à vouloir répondre dans le monde entier, ces mêmes gens aussi en Haïti. Si par exemple, il y a une amélioration au niveau de sécurité et dans le pays, il y a une confiance dans la police et une confiance dans lui-même. Donc, l'économie a pas de redémarrer en même sans que il besoin d'un gros effort qui fait, et, et tout le monde a, pris, a, a, a, a de par eux-mêmes. Par exemple, il y a une avec des dollars, il va investir faire des constructions, de plus en plus de monde, il y a parlé beaucoup plus de monde, il y a besoin de faire beaucoup plus de bâtiments, donc, le bâtiment, le BTP, il y a besoin de sortir, il y a besoin de faire des grands magasins, des grandes chaînes d'hôtels, il y a besoin de tourisme, il y besoin de visiter PIA, parce que son pays a haut, a haut potentiel touristique, la mieux que saint même c'est parce que l'Oménie ne pas exploiter, nous y a plusieurs îles qui sont capables d'exploiter, la gonave la et puis d'autres îles encore qui, qui, qui ont beaucoup de potentiel touristique. Donc toutes à eux, donc capables d'exploiter eux et puis et, attirer des investissements étrangers, des vos chaînes d'hôtels, avec des moyens de sécuritaires dans le pays, faire ouverture de routes, de l'aéroport, et puis même mettre des moyens. Euh, le bateau pour capacer accéder à, à certaines zones il y a nos un pillement qui nous exploiter, pas d'exploiter nous pas nous pas seulement peux, nous exploiter nous permet d'exploiter alors un grand mon premier a commencé à reconnaître la diaspora a commencé à reconnaître qu'il y a là moyen d'avion c'est moyen c'est une moyen qui plus sûr pour sortir d'un endroit à un autre na, dans un pays d'Haïti donc il fait que qu'il y là sous sous un besoin sous pour l'Afrique euh, ont besoin dans le sud mais on a besoin dans le nord. On voit un moyen qui est plus sûr. est là c'est un avion qui prend un pile, on va dire qu'il n'y a pas d'avion. Il coûte moins cher même lorsque je prend la terre pour lui Ça veut dire que a grand pile, le moyen qui capable de développer l'aéroport, regardez, je vais le mois même. et y peu de temps, de faire un aéroport, même si ce n'est pas grande chose de faire a un aéroport de Gondor, de, de, de, de, de, de Jérémie. Ça permet que là grand pile monde depuis, on terminé avec une série de réflexions qu'on a fait sur le développement du pays d'Haïti. Eh bien, avant que nous quittions, nous parlons de tout long et nous capables dit que pays est capable de reprendre et gens longtemps, 10, 20, 30, 40, 50 ans. Depuis, par exemple, depuis le mais là et un bel pays. nous je vais deviner Malheureusement, même si j'ai fait deux fois, mais il dit, il mettait le pays en pauvreté. Et puis, après la chute de Duvalier, le pays a empiré encore depuis 35 ans. Donc, nous ne pouvons jamais aller en avant. Donc, c'est Bakunapé du tout. Nous sommes là, dans dernier état. Nous sommes capables d'arriver dans un état aussi pire même que la Somalie. On nous dire Rwanda. Rwanda, lui-même, dit qu'en 1995, en pile, 1990, 1994, en pile, nous avons été morts. Et l'ADROMEN et le président qui vient de monter dans le pays-là, limité le pays sur le rail. Mais la Somalie, le le Yémen, pays ça c'est des pays en guerre ou c'est le pays qui subit et en pile, répète par rapport avec des sécheresses, en pile guerre, mais pays ça aussi peut ça, il est pauvre. des pauvres. Il y a pauvre tout parce qu'il y a guerre interne interne qui a fait dans le pays une guerre des gangs qui a fait le pays et puis nous capable capables également que le eh, dollar aussi peut favoriser le développement du pays d'Haïti. Donc nous, là, nous campé. Et continuons avec réflexion nous. Si ça vous fait plaisir, pas bah, nous un petit pouce bleu pour être capable d'intéresser nous. Et puis, partagez la vidéo de moyens pour nous capables capables bah, d'avoir l'autre vidéo encore. Et ça dépend du nombre de vues que nous allons Vraiment, que les a qu encore intéressé avec nous. Faites des commentaires aussi. dis nous qui moyen qui est-ce est possible pour que le pays est capable de prendre élan en hein? développement et pour que ai le diaspora entre dans le pays, l'investisseur entre dans le pays, tout touriste, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la sortie dans le monde entier, les entrées viennent visiter belles plages de monuments historiques que nous gagnons, plus l'autre pays, dans le pays de la Caraïbe, pas gagnant, que nous vivions l'histoire du pays d'Haïti, première nation indépendante noire du monde. Et puis, nous avons vraiment une guerre que nous faisons contre l'impérialisme français. On que nous gagnons avec Napoléon. Une guerre fratricide que nous gagnons Donc, tout ça aussi fait partie de, patrimoine si mal historique, nous, sommes capables exploité. Le monde entier est capable de vivre ensemble avec nous. nous vraiment, vraiment comment nous sommes fiers et on peut développer. Ensemble avec nous, faire comment c'est Nous faisons le comment les petits oui. gens. C'est un tout Saint-Jonas, à bientôt, bye-bye.